Oh! <laughs> Touchy. qui nage. L'animal qui miaule et qui nage. Mais ça n'existe pas. Mais oui, le chaton. Le chaton? Le chat. Le ton. Le poisson. Oh! oh oui, le chaton! Oh, mais oui! Oh! oh, oh. oh je n'en oh. dis Hey, Passe-nous le ballon! Oh, attendez, j'arrive! J'arrive! Encore un ballon dans la cour! Hop! Merci, Merci papy! Pas de problème! Papy, le ballon! Ben, voyons donc, que c'est ça? Un, deux, trois, you play! Merci, papy! Pas de problème! Ah. Oh, le beau ballon! Ah. L'école, moi et ma caméra. Au gymnase, on s'assoit avec nos amis. On écoute les consignes de son professeur. Ben quoi Ensuite, tu choisis ton activité et tu vas jouer avec ton groupe. On botte le ballon. Et hop Oui La planche à roulettes, c'est super pour se déplacer sans effort. Oh Oups Et quand tu es bien étourdi, le professeur siffle. C'est le moment de choisir une deuxième activité. Waouh, regarde, c'est comme en camping. Les cerceaux, ça tourne, ça tourne et ça tourne encore. J'adore ça. Et à la fin, la prof nous demande de former un cercle. On se repose, on respire, on s'étire. Ah. C'est ça, le gymnase. Il faut fermer un œil lorsqu'on veut bien viser avec une fléchette. Mmh, non, je sais pas pourquoi. <rire> Parce que si on fermait les deux, on ne verrait plus rien. Mon grand frère, il est super bon au basketball. Regarde. Génial Il est tellement bon J'aimerais ça pouvoir faire ça. Moi, quand je serai grand, je vais être comme mon frère. s'appelle les fusées. Quand on court, on, on va super vite. <rire> Et toi? C'est quoi ton sport préféré? Oh, Amuse-toi bien! <rire> Il est seul! Oh j'arrive! T'jous le à la pêche! Oh quel jeu! Tu bougeais avec nous Ah mmh, parfait. parfait Alors lève-toi et suis-nous. Et c'est le, oh. le temps de bouger. Bouger, bouger, c'est le temps de bouger. Bouger, bouger, c'est le temps de bouger. Parfait. Aujourd'hui, on va bouger comme si on faisait un triathlon. Oh, oh. Josée, tu es prête? Oui. Christopher? Oui. Et toi, es-tu prêt? Allons-y. Bien. On se prépare pour notre triathlon. On s'étire de ce côté. Et de l'autre. Bien s'étirer. Et maintenant, on plie les genoux comme ceci. Et là, et on se prépare pour notre course. Allez, dans 3, 2, 1, partez Allez, on court Lève tes jambes haut dans les airs et on court le plus vite possible sur place. Allez, tu es capable, on est presque là Temps de nager dans la rivière. Euh, oh. Bites tes genoux. Et hop. Place tes bras comme ceci et saute dans l'eau. Oh. Oh. Oh. Oh. Pour nager, fais des cercles oh, avec tes bras comme ceci. Oh, N'oublie pas de respirer. Sors ta tête de l'eau. Prends une grande respiration et souffle. Il nous reste à faire du vélo. Pour embarquer sur ton vélo, place tes bras en avant hop, hop. et plie ton corps et embarque <tousse> comme ceci. Allez, on est prêt. On doit dépasser des gens. Tourne oh, oh. ton corps de ce côté oh, oh. et de l'autre, oh, oh. de l'autre. Oh, oh. Et encore une fois de l'autre côté. On a oh, réussi, ouais. bravo. On a gagné le triathlon! <rire> <rire> oh, regarde notre belle médaille! Ouh! <rire> hey, N'oublie pas de boire beaucoup d'eau. Hein? C'est important de boire après avoir bougé comme ça. Ah oh, oui! Merci! Délicieux! Qu'est-ce que vous faites? Oh, on est fatigué! Oh, Je suis tellement fatiguée! <rire> C'est extraordinaire, Diane! Nous avons recueilli des spécimens et nous avons fait une découverte révolutionnaire! Oui! Oh, oh papa! papa j'ai découvert un trésor! Je vous rappelle, Diane. Descends, pépine, et papa va pouvoir t'aider! Oh, J'arrive tout de suite, mon papounet! Oh, oh, oh. Regarde mon trésor, papa! oh! oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Ai... J'aime oh. tellement la couleur. On, on dirait un croissant de lune. Oui. Mmh. <rire> euh, comment ça s'appelle encore? <rire> euh, Bubu. Ben, -bu euh, tu bu -bu l'as bu -bu presque. Banane. Oh, bana euh, oui. Euh, banane. Oui. Ça, ah, banane. Oui, c'est ça. pour ma pépinette. <rire> <rire> <rire> Allez, tiens, prends-en un morceau. Tu l'as bien mérité. Mmh. <rire> oh, tu sais, la banane serait un très bon fruit pour une fourmi comme toi qui oh. lève jusqu'à 60 fois son poids. Wow. <rire> Ce fruit empêche d'avoir des crampes dans tes muscles. <rire> J'ai une idée! Oh! Pépine? Banane! Oh. Pépine, les bananes, c'est pour les manger, pas pour s'entraîner avec. Idi, <rire> papa! Et euh, de la banane écrasée entre deux tranches de pain avec plein de beurre d'arachide. Ça serait <rire> bon, hein? <rire> tu es bel et bien, ma fille, Pépinette. Je pensais justement à cette recette pour le dîner. <rire>